Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter un article que j'aime beaucoup C'est le Manfrotto Pixie Evo Alors c'est un trépied qui est léger, discret et pratique Donc du coup, euh, il a facilement sa place dans un sac Donc franchement, c'est un bon rapport qualité-prix Donc je vous en parle en vidéo, c'est parti Donc le Manfrotto Pixie Evo, comment il se présente Donc du coup, on a évidemment trois pieds, vu que c'est un trépied on a le petit bouton de vissage de la rotule. La rotule, est, euh, la rotule peut tourner à 360 degrés. Et il y a aussi la possibilité de le mettre en mode portrait. Donc Une fois que c'est vissé, hop, on peut le basculer en mode portrait. Donc prendre les photos à, à la verticale. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a la possibilité d'agrandir les pieds pour rehausser un petit peu, hop, donc ça c'est plutôt pas mal, donc une fois qu'on a remis ça, tac, tac, tac, on a aussi la possibilité, je vous montre, il y a un petit bouton, ici, donc du coup, je ne sais pas si on voit bien, mais ici on peut mettre au ras du sol, en le faisant pivoter là-bas, et une fois qu'il est comme ça, hop, il peut vraiment être au ras du sol, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est intéressant, donc euh, voilà pour la présentation de l'article, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté une petite plaque Arca Suisse en plus, je vous montre pourquoi, Hop, avec le niveau à bulles qui est intéressant, je vous montre pourquoi, parce qu'en fait sur mon xt 3 j'ai monté voilà, parce qu'en fait sur mon xt 3 j'ai monté euh, une plaque donc c'est la plaque Peak Design qui est Arca Suisse. Et du coup, avec cette plaque, avec cette plaque, euh, je peux pas le visser dessus directement parce que c'est euh, une vis et du coup ça rentre pas là-dedans directement. Du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai acheté ce petit plateau Arca Suisse donc du coup qui se visse en dessous qui a une vis en fait qui permet de, de visser directement au, euh, au trépied Manfrotto Pixievo. Donc du coup, ça me permet de mettre ce plateau tout simplement, de visser. Hop. Tac. Donc là, j'ai vissé à l'aide de la molette ici. Hein. Okay Donc de visser ici. Et ensuite, ça me permet de fixer directement mon... Ça me permet de fixer directement mon... Mon appareil photo dessus en vissant tac et voilà et là j'ai mon appareil photo qui est, euh, qui est stabilisé avec la plaque arca suisse donc ça c'est plutôt pas mal donc là si je veux plaquer au ras du sol comme ça sinon hop hop je remets l'interrupteur comme ça tac hop là je suis dessus là je peux écarter les, les pieds tac je peux aussi les plaqués au ras du sol comme ça. Donc voilà. Un petit trépied sympathique. Avec ce, ce petit accessoire. Comme donc, le plateau Arca Suisse. Et franchement ça fait un outil qui est très efficace. Pour stabiliser l'appareil photo. À côté de ça. Je peux vous parler aussi du Manfrotto. Donc Pixi. Donc ça c'est pas le modèle Evo. Hein. C'est le Pixie. Donc la différence qu'il y a avec ce modèle là. C'est qu'on ne peut pas le mettre en mode portrait déjà. Donc, vous voyez Ensuite, ça ne se vise pas ici, ça s'appuie, tac, et on peut tourner la rotule, pareil, donc euh, tout, tout, tout autour, par contre on ne peut pas le basculer en mode portrait, voilà. Et la différence aussi, c'est que les pieds, ils sont simples, comme ceci, on n'a pas de, on ne peut pas agrandir les pieds, on ne peut pas le mettre au ras du sol. Donc ça c'est la différence avec le Manfrotto Pixi, et l'autre, le Pixi Evo, voilà. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de ce Manfrotto Pixie Evo. Donc comme vous pouvez voir, il est petit, discret et léger. Donc il rentre facilement dans un sac. Euh, moi je l'aime bien, je l'aime bien parce qu'il prend très peu de place Et c'est vrai qu'avec un trépied des fois, c'est franchement c'est pénible De trimballer un trépied des fois qui est lourd et puis qu'on n'en on a, a pas forcément besoin Et c'est vrai que ce petit trépied il permet de, de dépanner Donc alors attention, ça ne remplacera pas un vrai trépied Ou du moins ça peut le remplacer en fonction de votre utilisation Parce que si vous utilisez un trépied à 150-600 mm par exemple un gros objectif comme ça ce petit trépied, il peut se porter 2,5 kg, mais euh, dans la limite de son équilibre. Donc, si vous mettez un gros objectif comme ça, forcément, il peut piquer du nez. Il faudra faire attention à ça. Donc, après, je ne sais pas si on peut vraiment l'utiliser euh, avec de gros objectifs, en faisant attention, en jouant peut-être avec la rotule, euh, en jouant peut-être, euh, je ne sais pas, en, en appuyant peut-être par derrière. Voilà, il faut voir. Donc, il faut voir. Sinon, le Manfrotto Pixie, euh, j'aime bien. Euh, mais par contre... On ne peut pas le régler euh, en mode portrait, l'appareil photo. Donc du coup, il euh, n'y a que 360 comme ça. Et les pieds, ils ne sont pas réglables non plus. Et aussi, on peut pas le, le, le plaquer en, on peut pas le plaquer au sol, en fait, tout simplement comme le Manfrotto Pixie Evo. Ce que j'ai oublié de dire, par contre, c'est qu'il y a des patins antidérapants euh, pareil, qui sont présents aussi euh, là-dessus donc euh, qui permet de stabiliser l'appareil photo donc à la base, ils appellent ça un trépied de table mais bon franchement, moi je pense que vous pouvez l'utiliser aussi à l'extérieur il n'y a aucun souci si vous avez besoin de le mettre euh, au ras du sol, il n'y a aucun problème hein. donc euh, ça tient bien, il y a des patins antidérapants, tout ça par contre, si euh, vous voulez prendre un peu de hauteur avec la photo euh, du coup, ou la vidéo euh, selon votre usage il va falloir trouver un support sur quoi le poser. Donc, dans ce cas-là, ça va être soit un rocher, soit un banc, euh, voilà, quelque chose qui permette de le poser en hauteur. Donc euh, évidemment, si vous voulez faire de la photo de paysage au fin fond, de la campagne et tout ça, si vous n'avez pas de rocher, si vous n'avez pas de banc, de support ou quoi que ce soit pour le poser dessus, vous allez être obligé de le poser au ras du sol. Donc voilà, la différence du gorillapod auquel on pourrait comparer, le gorillapode, lui on peut l'entourer. Donc, euh, au, sur le support, par contre, c'est un produit qui est beaucoup plus cher aussi en fonction du poids euh, dans lequel vous acceptez de le poser. Donc, euh, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, donc, moi, pour moi, je trouve que c'est un super produit. Par contre, quitte à choisir entre le Manfrotto Pixie et le Manfrotto Pixi Evo, euh, je choisirais l'Evo. Donc, pour quelques euros plus, il permet d'être plus polyvalent. Donc voilà ce que je voulais vous dire, euh, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, ça aide la chaîne et ça motive, je vous invite aussi à vous abonner sur, la, sur YouTube, donc vous allez recevoir des notifications si vous cliquez sur la cloche en vous abonnant, donc euh, des notifications sur les nouvelles vidéos à venir, sur des conseils de matériel, des conseils en photo... Euh, sinon, j'ai publié l'article aussi sur le blog euh, concernant euh, le Manfrotto Pixie Evo. Donc, je vous mets le lien dans, dans la description si vous voulez aller lire euh, l'article, si vous préférez le support écrit. Donc, voilà, euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt!